Je m'appelle Louane, j'ai 19 ans et je joue du corps, d'harmonie. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je joue du basson. Je m'appelle Anaïde, j'ai 21 ans et je joue de la clarinette. Je dirais la première chose c'est la concentration. Ça m'a beaucoup aidé par exemple au lycée. Mais ensuite euh, bah, ça fait beaucoup de rencontres, c'est un métier assez atypique. Donc euh, ça c'est vraiment bien pour ça, il euh, n'y a jamais le même quotidien. J'avais 3 ans en soi, et le basson j'ai commencé quand j'avais 7 ou 8 ans. Mais euh, on fait de l'éveil musical avec mon frère, et euh, on nous a fait entendre évidemment Pierre et le loup. Mais pour la petite anecdote, euh, j'étais persuadée que je faisais le canard. Alors je pense que c'est un canard un peu enrhumé, un peu vieux aussi du coup. <rire> c'est Do, Sol et Mi bémol qui vont dans un bar. Et qui demande une bière. Le barman il leur dit, je suis désolé, on sert pas les mineurs ici. Et bah du coup mi bémol s'en va. <rire>